Prisonnier de cette terre, on a fini par se taire Parler d'amour, sachant qu'on est trop fier, c'est pas facile à faire. Beaucoup trop fier lorsqu'on est raté. Lorsqu rat des chevaliers perdus dans une ville moderne. Une ville moderne où tu nos tu sabres tu sont devenus des balles. On cherche même plus à comprendre. Ouais, on est fier de ce qu'on est. Mais sachant qu'à l'intérieur, on est faible. faible. Est faible. Ce es, Surtout lorsqu'on rencontre cette personne. Qui nous, nous fait comprendre Il y a ton cœur qui bat Il y a ton cœur qui bat Alors j'aimerais que tu me dises T'es dire quoi Venant de toi J'aimerais que tu me dises L'amour ça rend fou L'amour ça rend ce que fou. J'aimerais entendre L'amour j'aimerais te, te dire ce que, que tu pourras comprendre C'est l'amour qui te rend fou, fou. Dis-moi je t'aime sur le creux de l'oreille mon oreille, mon oreille, Je l'ai oreille, déjà oreille, entendu mille fois c'est vrai Mais venant de toi c'est pas, pas pareil Dis-moi je t'aime sur le creux de l'oreille Ta manière de le dire me donne des ailes Donne-moi l'amour sur le creux de ta main Et mon âme ne sera plus jamais le même Le même si l'amour est un bien qui fait mal Laisse-moi être le mal qui te fera du bien Le paradis de tes enfers La flamme de joie qui illumine ta beauté malgré ta tristesse. Laisse-moi être le chevalier de ton âme Caresser ton corps comme une fleur sauvage T'embellir de baisers sensuels Te guider vers un ciel bleu et pur où volent les phénix Et même si je rêve un peu trop Mon amour, lui, il existe Il Permets-moi d'ouvrir ton cœur, l'imprimer de mille merveilles, rien n'en comme un clair de lune. Dur, bas, je te serai loyal et fidèle. Ton qui bas, mais pour cela, qui mais pour cela tu m'as jugé, ah, pour cela. je t'aime ah, sur le creux de l'oreille. C'est magnifique, ou tu rêves, c'est magnifique, ou tu rêves, c'est magnifique. Où tu m'as jugé, je t'aime sur le creux de l'oreille. Arrête de rêver, arrête de rêver, arrête de rêver. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. À cause de cela. C'est fou comment je t'aime. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, fou, fou c'est fou, fou, si Non, ne si pas, ne si pas, ne pas. Tellement je pense à comment t'aimer, que j'oublie comment exister. Tellement, pas, comment... Je, tellement je sens ton regard posé sur moi comme si j'étais quelqu'un venu d'un rêve. Je ne peux que t'aimer les yeux fermés. Magnifique tu es, ébloui je suis. J'ai l'impression de danser avec la lune, la lumière venue des temples des dieux d'Égypte. Tellement je t'aime que je me méfie de t'oublier Ça serait la plus grande des pertes et aucun Crésor ne pourra te remplacer Tellement je t'aime que l'image de ton corps me donne envie de croire mon esprit Croire émangé, que toi et moi on s'aimera mille fois Travassera les mers et les océans malgré l'immensité de l'amour Peu importe émangé, les jours et émangé, les mois C'est pour cela que chaque soir je te sers dans mes bras Pour encore te sentir vibrer se sentir vibrer et comme les derniers frissons de l'aurore. Ça se passe comme ça, ça, passe comme ça, passe ça passe entre comme toi et, et moi. Ça passe tellement ouais. je t'aime. Tellement je t'aime. Tellement j'aime chaque partie tellement de ton, corps. Non, tellement tellement ton, non, ton non, corps. Tellement j'aime le coin de ton sourire. Et si je devais me cacher quelque part, ça serait dans ton cœur. C'est le seul qui me rechauffe dans l'angoisse. Le seul qui m'offre et qui m'ouvre la porte du moi avec ses yeux qui sont le reflet de mon âme. Tellement. Tellement je t'aime que j'oublie comment exister Je m'abandonne à toi sans savoir ce qui pourrait m'arriver Tellement je Tellement je t'aime que même un dieu ne saura comment le déchiffrer Tellement je t'aime que quand je te vois, ma vie apparaît en toi Pesanteur. Elle fait l'impression de voler sans prise de cœur. C'est comme ça. C'est ça. C'est toi. C'est C'est toi. Et malgré tout ce qui se passe autour de moi, je te vois en ralenti. Il y a tous ces mots qui ressortent. Et ça, c'est mon cœur qui me dit. qui me C'est beau. C'est beau. Parce Que c'est beau d'aimer C'est je C'est Alors je m'envole Je m'envole Je m'envole dans ce rêve Tu existes un rêve. Tu es près de moi Tellement je t'aime Tellement Alors dis-moi juste Je t'aime sur le creux de l'oreille Je t'aime sur le creux de l'oreille Je t'aime sous le creux de l'oreille Je t'aime sur le creux de l'oreille je ne sais plus, je ne sais plus comment c'est. C'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve. C'est qu'un C'est qu'un C'est qu'un rêve.